Après, après quelques modules déjà euh, que, que j'ai effectués, c'est accessible à tout le monde, euh, à toute personne qui euh, qui a l'aisance d'être en communication à minimum avec son corps. Oui, effectivement, euh, c'est possible à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde cette formation. Ouais.